À présent, nous allons vous présenter le fonctionnement de l'Assemblée Nationale, ses missions et son importance dans notre système politique aujourd'hui. Alors, la séance plénière ou séance publique est en quelque sorte la séance classique de l'Assemblée Nationale. C'est durant cette séance que les lois sont discutées et adoptées et c'est le règlement qui fixe le rôle de chacun des acteurs et le déroulement des débats. Cette publicité des débats est essentielle dans toute démocratie parlementaire. C'est une séance publique qui a lieu dans l'hémicycle du Palais Bourbon. Le public, admis dans les tribunes, se tient assis, découvert et en silence. Il peut consulter les documents parlementaires et prendre des notes. Par ailleurs, il ne doit montrer aucune marque d'approbation ou d'improbation. Alors il y a six étapes lors d'une séance que l'on pourrait qualifier d'ordinaire. La première étape, le président ouvre la séance en déclarant « la séance est ouverte ». Avant cela, personne ne peut prendre la parole. Ensuite, le président annonce l'ordre du jour et informe l'Assemblée des communications officielles adressées par le Premier ministre. Ensuite, si le texte… Et contraire à plusieurs dispositions constitutionnelles, le cas échéant, les motions de rejet préalables sont étudiées avant même la discussion générale. Une motion de renvoi en commission est possible, et dans ce cas, le débat est suspendu jusqu'à la rédaction d'un nouveau rapport. Après cela, la discussion générale est organisée par la conférence des présidents, et chacun des présidents de groupe annonce les orateurs de son camp ainsi que le temps de parole attribué à chacun. L'examen des articles des projets et des propositions de loi ainsi que des amendements donne lieu à des interventions plus ponctuelles. Cela donne lieu à des débats virulents, et donc de nombreuses interventions de séance. Enfin, les votes au cours de l'examen en séance d'un texte législatif sont publics et s'expriment à main levée ou par scrutin public ordinaire, par un procédé électronique de préférence. Bah, maintenant, vous parlez du, du coup de rideau. Donc, en théorie, tous les députés devraient siéger. Or, ce n'est rarement, voire jamais le cas. Même si le gouvernement dispose souvent d'une majorité au Parlement, il arrive que l'opposition finisse par avoir le dernier mot, notamment à travers euh, ce qu'on appelle justement le coup de rideau. Alors juste avant le vote, un groupe de députés de l'opposition apparaît, ce qui est suffisant pour faire basculer le vote en leur faveur. En fait, le secrétaire à l'entrée de l'hémicycle n'a pas le temps d'appeler les membres de la majorité pour contrecarrer cette ruse, et alors que tout laisse à penser que la majorité gouvernementale l'emporterait, le vote est dénaturé. L'objectif de ma voix est de mettre en place un coup de rideau citoyen permanent, en siégeant à chaque séance plénière dans l'Assemblée nationale, et faire valoir le, la voix des citoyens. Alors, bah, maintenant vous expliquer euh, la séance de questions au gouvernement et le rôle de l'Assemblée euh, nationale vis-à-vis -vis du gouvernement. Donc la Constitution consacre une semaine de séance sur quatre au contrôle et à l'évaluation sous réserve de l'examen des projets de loi, de finances et de financement de la sécurité sociale pour lequel le gouvernement dispose d'une priorité. L'Assemblée nationale a également le pouvoir de mettre en cause par un vote l'existence même du gouvernement. Ce pouvoir constitue la caractéristique première des régimes parlementaires. Conformément à l'article 50, cette mise en cause peut aboutir à la démission du gouvernement remise par le Premier ministre au Président de la République. Il existe une semaine de contrôle et d'évaluation qui est consacrée à débattre de déclarations faites par le gouvernement, à examiner des résolutions ou à tenir des séances de questions. Des débats peuvent également être organisés à l'initiative d'une commission ou d'un groupe parlementaire. En outre, une séance est spécialement réservée aux questions européennes. Ensuite, l'article 50-1 de la Constitution permet à un groupe parlementaire de demander au gouvernement de faire, devant l'une ou l'autre des assemblées, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donnera lieu à un débat. Des résolutions peuvent également être prises. Ainsi, la résolution est l'acte par lequel une assemblée émet un avis sur une question déterminée. Son objet n'est pas de mettre en jeu la responsabilité du gouvernement, et celui-ci peut la déclarer irrecevable lorsqu'il estime que tel est le cas. Enfin, la tenue chaque semaine, le mardi et le mercredi, d'une séance de questions au gouvernement est un élément marquant du rythme de travail de l'Assemblée. Afin de donner plus de vivacité aux échanges et permettre de poser davantage de questions, le temps de parole des orateurs est limité à 2 minutes.